Je vous propose maintenant d'aborder le dernier volet de notre web conférence, consacré plus aux méthodes nouvelles et digitales liées au recrutement. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Barillan, vous dirigez Images Employeur et Campus Management au sein du groupe Orange. Oui, bonjour Sérine. Euh, bonjour. Euh, chaque année, vous proposez plus de 2000 contrats en alternance. Euh, et vous avez pour cela développé un MOOC qui s'intitule Attractivité des métiers du réseau et de l'IT qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce MOOC très innovant Alors je vais vous en dire plus. Avant de vous en dire plus, je vous propose de faire un petit zoom sur la, la révolution digitale puisqu'on oui, oui. en, en parle depuis ce matin. Oui. Euh, et en fait c'est vrai que les, les plus jeunes qui nous écoutent et puis les autres aussi ont quand même de la chance parce qu'on est au début d'une un, vraie révolution. Euh, qui est la révolution, euh, la révolution numérique on est au tout début en fait euh, aujourd'hui on estime à peu près à 5 milliards le nombre d'objets connectés euh, dans le monde et euh, en 2020 figurez-vous qu'on en aura 25 milliards d'objets connectés alors bien sûr ça concerne les smartphones, les tablettes, les PC euh, mais de plus en plus les, les montres, les bracelets les voitures seront connectées euh, peut-être même euh, mon réfrigérateur sera un jour connecté donc euh, c'est en plein développement et c'est une vraie révolution qui change nos vies à la fois quotidiennes et professionnelles. Euh, C'est une révolution qui est à la fois digitale et mobile. Bon. Je travaille chez Orange quand même, hein. c'est <rire> difficile pour moi de pas en parler. Et ce petit écran qu'on qu a tous dans nos poches, c'est vraiment quelque chose de très, de très personnel, de très intime. Figurez-vous qu'on le, on le regarde en moyenne quasiment deux heures et demie par jour. Ça représente près de 150 fois, en moyenne, dans la journée. On, on regarde ce petit écran sommes dans la journée. Mobile Nous sommes des mobiles addicts. Et, euh, et on... on Finalement, c'est quasiment le seul objet. Bon, si vous, si vous oubliez votre portefeuille à la maison le matin, vous vivez la journée sans trop, trop de soucis. Je suis sûr que si vous oubliez votre smartphone, votre smartphone à la maison, ça Normalement, vous avez tendance à faire demi-tour. Enfin, moi, je fais demi-tour quand j'ai oublié mon sort à la maison. Donc, c'est une vraie, une vraie révolution. Alors, Orange, dans tout ça, bien sûr, nos publics nous connaissent à travers nos activités grand public en France. Orange, c'est la première marque française en termes de valorisation. On est dans le top 100 des marques, des marques mondiales. Et nous sommes au service de plus de 260 millions de, de clients partout dans le monde et au service de leur vie numérique et de leur vie, de leur vie digitale. Notre principal actif, ce sont nos réseaux, près de 450 000 kilomètres de réseaux internationaux, c'est près de 10 fois le tour de la Terre. On vient de fêter et de dépasser allègrement notre millionième abonné à la fibre en France, donc les nouveaux réseaux à très haut débit. Orange, ce sont aussi du développement vers vers des mondes digitaux où on ne nous attend pas forcément, comme par exemple le paiement mobile. Mmh. Aujourd'hui, près de 16 millions de personnes en Afrique et au Moyen-Orient utilisent une solution de paiement mobile euh, qui s'appelle Orange Money et euh, en prévision de la banque mobile, des projets de banque mobile que nous avons dans les, dans les pays européens et en particulier en France. Donc voilà pour un tour d'horizon assez rapide, oui, en avec, termes... des chiffres, avec des chiffres très, très euh, représentatifs. Très voilà. En termes d'emploi, euh, nous sommes 150 000 personnes dans le monde, à peu près 95 000 en France, et euh, nous avons un objectif en France de recrutement euh, sur, les, sur les années euh, 2016-2018 euh, de 6 000 CDI. Alors, pour euh, nous permettre de recruter ces 6000 personnes en CDI, nous allons et nous faisons un large appel à l'alternance et au stage avec près de 5000 jeunes qui sont dans nos équipes chaque année jeunes, ça représente du coup entre 2000 et 2500 contrats vous l'avez dit euh, chaque année puisque <coughs> l'alternance en général c'est sur deux ans et donc ça se renouvelle de manière euh, de manière naturelle euh, et près de près de 2500 stages également euh, chaque année euh, chaque année en France et comme le disait Madame Passot les stages contrats d'alternance sont des <coughs> voies d'excellence pour s'insérer de manière très très efficace dans le secteur du numérique et particulièrement chez Orange alors ce sont des voies à privilégier franchement si si vous avez à, à vous intéresser à ce secteur euh, regardez Comment vous pouvez y obtenir des stages ou des contrats en alternance. Pourquoi Parce que ça permet tout simplement à un employeur, et en, particuli en particulier à Orange, euh, bah de mieux se connaître. Hein. Un, une, un recrutement, c'est avant tout une relation, une relation humaine entre une entreprise, entre un projet collectif, et puis une personne euh, mmh. qui a aussi des, des envies personnelles. Et euh, du coup, pendant un stage ou pendant une période d'alternance, bah, on voit assez facilement euh, si ça colle ou pas, euh, le cas échéant, et puis surtout c'est du gagnant-gagnant, parce que euh, le jeune ou le moins jeune euh, reçoit euh, de, de, de l'apprentissage, de, de la mise en pratique de ses connaissances théoriques, et puis l'entreprise euh, accueille euh, des idées neuves, euh, du sang neuf, et puis euh, de, de, de la jeunesse dans ses dans ses équipes. Alors, vous disiez contrat d'alternance, jeunes publics. Vous avez développé un MOOC, on va dire, pour sensibiliser les jeunes à vos métiers Exactement. Alors, en fait, on a, on a souhaité développer un MOOC autour des, des réseaux et des systèmes d'information de l'IT pour faire découvrir aux jeunes. Euh, ce qui se cache derrière leurs usages quotidiens. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je vais sur Facebook, quand j'utilise euh, euh, ou que j'écoute ma musique en, en streaming, mm -hmm. ou que je regarde de la VOD sur ma tablette Qu'est-ce qu'il y a derrière Comment ça marche Quelles sont les coulisses Quelles sont les coulisses exactement Est-ce qu'on peut lever le, le rideau, lever le petit voile et regarder comment ça se passe Et donc, c'est l'objet de ce MOOC euh, qui va en particulier euh, mettre en avant les métiers euh, du réseau, euh, les métiers euh, traditionnels hein, qui vont de, du technicien d'intervention jusqu'à euh, l'ingénieur euh, radio euh, et euh, avec des enjeux forts autour des déploiements euh, des nouveaux réseaux que sont euh, la 4G euh, ou la fibre, et puis bientôt la 5G. Oui. Euh, et puis euh, aussi euh, les, les métiers du SI. Et en fait, ce sont deux mondes qui sont en train de se rencontrer puisque à travers une norme qui s'appelle IP, donc la norme Internet, même la voix, la voix téléphonique aujourd'hui se traduit numériquement par, par de l'IP et donc les mondes des réseaux télécoms et le monde de l'IT sont en train de se rejoindre et sont en train de, de proposer des opportunités dans les métiers du digital au sens, au sens large, à la fois pour le propre compte d'Orange, nous avons besoin de nos, de nos développeurs, de nos ingénieurs développement, du développement applicatif, de nos responsables ici, etc. Et puis également pour nos clients, nos clients entreprises euh, où là aussi il y a besoin d'expertise très pointue euh, à la fois euh, en big data, en cloud computing, en virtualisation des réseaux euh, et en cyberdéfense, La cybersécurité ça devient mmh. un enjeu majeur et on est en vrai manque de compétences euh, sur ce point. Vous Madame Passot tout à l'heure de vraies pénuries de profils euh, sur le secteur de la, du développement et de la sécurité. Exactement, Exactement. et je pense que c'est un, un secteur qui, qui de plus intéresse vraiment toutes les entreprises. Mmh. Euh, effectivement en 2016 on, on propose aux plus jeunes mais aussi à tout le monde, parce que ça peut concerner et intéresser tout le monde, euh, d'accéder à, à ce MOOC gratuitement, donc un MOOC c'est quoi C'est un cours gratuit en ligne euh, participatif, c'est très important, communautaire, donc c'est pas euh, juste une vidéo avec un prof euh, au fin fond du tableau et puis euh, après on regarde les vidéos pendant une heure et demie et puis après on a un quiz, c'est pas ça du tout. Ce sont des petites vidéos très courtes, euh, de l'animation, des exercices à faire ensemble euh, avec un forum en général euh, très animé euh, et donc euh, un aspect par participatif, pardon, très important et un aspect euh, très, euh, très communautaire. Euh, le MOOC s'inscrit dans une opération globale qui est en train de se dérouler et qui propose aussi, on faisait un petit clin d'œil aux jeunes femmes et aux jeunes filles tout à l'heure, qui propose aussi de dépasser les préjugés autour du monde de la technologie et du monde scientifique en général, notamment à travers un petit jeu, on, fait, on est en train de faire gagner des, des, des, des lots pardon, sur un petit jeu mobile qui permet de, de jouer sur le genre de certains noms communs un petit peu compliqués. Alors, est-ce qu'on dit un mandibule ou une On mandibule en fait, <rire> et puis qui permet aussi de découvrir que les femmes ont inventé, ont découvert bien des choses dans le monde technologique et on, on, permet de, on propose comme ça de jouer sur le sexe des inventeurs ou des inventrices d'un certain nombre de découvertes technologiques ou scientifiques. Donc un MOOC ludique, participatif, interactif Tout à fait. Et puis un MOOC qui a quand même une vraie, un petit côté sérieux quand même, puisque Orange souhaite, on va dire, valoriser euh, les jeunes et les moins jeunes qui seront allés au bout des quatre semaines euh, de cours euh, et qui ont obtenu ce qu'on appelle la certification. Donc à chaque semaine, vous avez un quiz euh, de connaissances sur ce que vous avez appris euh, durant la semaine. Euh, il faut une moyenne de 12 sur 20 au quiz. Bon, ça va, vous avez trois essais pour avoir la moyenne de 12 sur 20, donc ça, ça reste tout à fait euh, atteignable. Euh, et euh, au bout des quatre badges, vous recevez la certification par Orange. La certification c'est quoi C'est un lien internet que vous pouvez faire figurer sur votre CV. Vous pouvez également le faire figurer sous la forme d'un flash code mm -hmm. que Orange vous donnera évidemment euh, et ça permet à tout employeur qui reçoit votre CV de vérifier que c'est pas falsifié et que vous avez bien reçu la certification par Orange, il suffit de cliquer sur le lien ou de flasher le code en question et Orange garantit que M. Dupont ou Madame Mme Durand a bien obtenu la certification dans, dans, dans ce MOOC. Pour accéder au MOOC, c'est très simple, une seule adresse, solerni.org. Alors qu'est-ce que c'est que Solerny Solerny, c'est... Pourquoi Solerny ce Pourquoi Solerny Alors Solerni, ça vient de social learning, euh, l'apprentissage social, et c'est la plateforme de MOOC par Orange. C'est une offre qu'on qu propose aux entreprises et on y accueille aussi nos propres, nos propres MOOC. Vous vous a envie euh, vraiment d'aller nous connecter d'aller euh, nous-mêmes euh... ben, J'espère, et puis surtout, euh, vous pouvez également y accéder via, euh, via l'Emploi Store, euh, bien évidemment. D'accord. Voilà, Séverine. Merci beaucoup. Euh...